L'export est une opportunité commerciale pour les entreprises tunisiennes. Mais partir à la conquête des marchés étrangers exige des normes de qualité aux spécifications strictes. Et ces preuves de qualité représentent à la fois un défi et une barrière à l'export pour les PME et les jeunes entreprises. En effet, l'évaluation de la conformité est perçue comme la plus grande barrière non tarifaire à l'export pour les entreprises exportatrices tunisiennes selon le Centre du commerce international. Plus encore Certains produits se trouvent rejetés à leur arrivée au port pour une non-conformité aux normes du pays destinataire. Et les causes sont multiples et nombreuses et peuvent être très coûteuses. Mais on a une bonne nouvelle pour vous. Le programme Appui qualité-export du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, de l'UTICA et du PTB vous appuie dès maintenant dans l'assurance qualité pour l'export. Il s'agit d'un programme de la coopération tuniso-allemande. Qui peut en bénéficier Vous êtes une PME tunisienne Vous opérez dans le secteur industriel de manière indépendante Vous exportez déjà ou avez l'intention d'exporter dans le futur Candidatez au programme. Le programme vous offre jusqu'à trois activités de soutien pour l'assurance qualité. Une séance d'information avec un suivi en ligne. Conseil pour analyser vos besoins en investissement. Un cofinancement d'un, voire plusieurs investissements pour l'assurance qualité. Il ne vous reste qu'à vous rendre sur wwwappuiqualité exporttn pour plus d'informations. Et soyez parmi les premiers à candidater au programme en remplissant le formulaire d'enregistrement. Et vous aurez l'accès aux marchés internationaux pour développer votre entreprise vers un futur prospère. AQE, votre passeport qualité pour accéder aux marchés étrangers.